On a construit une plateforme de machine learning automatisée euh, qu'on a, qu a juste à connecter à des data et qui va automatiquement créer les modèles de machine learning les plus performants en quelques clics, donc pas de programmation ni rien, euh, pour pouvoir être intégré derrière dans des, dans des dashboards, euh, avec des chatbots ou avec des, des applications qui existent déjà pour des processus de décision automatique. On existe depuis septembre 2016. La plateforme est disponible commercialement depuis un mois et demi. On a six clients et pour l'instant on est 6 et on est en levée de fonds donc ça devrait accélérer très rapidement. On aimerait bien nous étendre à l'étranger assez rapidement. On vise l'Europe et la Chine d'ici un à deux ans et plein de clients et une perspective une vingtaine, une trentaine de personnes employées.